Dominicain, pourquoi Mais c'est à Dieu qu'il faudrait poser cette question. Mais enfin, cependant, vers 22-24 ans, j'ai voulu me donner à Dieu. Dire à chacun, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Vivez avec Lui, appuyez-vous sur Lui. C'est un peu le fruit d'une conversion. Et cependant, c'est ainsi que la vie dominicaine s'est offerte à moi. Elle s'est présentée avec sa tradition spirituelle, sa vie liturgique, sens de l'étude, sa vie fraternelle. Un côté crédible dans la prédication que l'on allait faire, appuyer sur quelque chose de concret, notre vie concrète. Bien des années plus tard, c'est toujours cet aspect crédible qui authentifie ce que l'on va dire et qui me séduit toujours. C'est aussi cela qui fait que l'évangile peut être entendu et que notre joie soit de